Si vous travaillez, par exemple, sur Wikipédia et que vous, avez, euh, vous travaillez sur une thématique, un auteur haïtien, par exemple, et que vous avez un livre qui fait une biographie de cet auteur haïtien, si vous copiez, collez des passages de ce livre-là sur Wikipédia, votre travail va être supprimé et vous allez être bloqué parce que vous ne respectez pas le droit d'auteur, vous allez faire un plagiat. On va vous faire travailler en page brouillon de votre compte utilisateur et utilisateur parce que dans l'espace brouillon, là, les patrouilleurs vont vous laisser tranquille. Par exemple, typiquement, le quartier dans lequel tu vis, ouais. tu les lieux. tu vas faire des courses, tu, tu, tu, tu voyages toujours dans ce quartier-là, tu peux récupérer des informations au passage et tu peux te améliorer à chaque fois Non mon que, Regarde, le nouvelis est là Mais comment y, y a une, une ville Il y a après nouvelle nouvelis, côté qu'on t'a Non, c'est bon. a... Attends, non. attends, attends laisse-moi tout dire. C'est un bon Regarde, si là on sort de, nous de la bibliothèque, on prolonge, ok, oui. tout droit. Arrive. En temps normal, nous devrions traverser la route pour aller vers le nouvelis. Nous n'avons pas traversé Donc on a tourné vous allez trouver l'ensemble des articles. Alors, l'ensemble des autres de Technibox. Euh, en dernier lieu, on a, on a fait une modification sur quelques prix qu'elle reçu, qu avait reçus, notamment le prix Prince Clos. Nous allons tester le, le produit en article, c'est tout frais. On n'a pas modifié, c'est pas article on modifié, un article qu'on a modifié, c'est un article qu'on vient juste de produire. Donc ça a pris vraiment beaucoup de temps. Il y a assez, mettez un premier brique et puis espérez que l'autre monde a posé l'autre brique jusqu'à ce que l'édifice l'a monté. Donc c'était ça le travail là. Nous, gagne, nous, gagne, nous, gagne, nous, gagne nous avons lien, nous avons assez d'informations. Nous penser que y a un petit monde qui cliquait en fait qui est à l'aise dans la langue française. Qui cliquer sur le colloque dans haïtien, il y a bien un petit bagage en plus sur les auteurs haïtiennes. Merci. Actuellement, je fais une étude de la et j'allais devoir attendre à ce que c'est la faculté qui devrait poster ça et soit Mais là maintenant, je peux déjà commencer à mettre et ce je ça et je continue à faire ça parce que comme ça les institutions qui veulent et ferment les sur la pêche à la mari c'est déjà une idée de ce que c'est parce que c'est ça que je travaille faire donc ce matin j'ai apporté une autre contribution donc si j'ai pas suffisamment de mots pour remercier le résultat je me suis rendu compte qu'avec cette formation vous nous aviez vraiment donné le pouvoir de prendre le contrôle de ce qu'on dit de chez nous et de décider, voilà ce qui doit être présenté. Donc comme ça, je commence déjà à voir avec mes amis comment peut-on s'arranger, s'organiser pour prendre le contrôle de tout ce qu'on dit sur les villes d'Haïti et présenter exactement ce que nous croyons être la vérité et faire en sorte que ce soit nous qui présentons au monde extérieur. Donc, encore une fois, merci. merci.